Une parabole divise une droite. De quoi il s'agit Au commencement, il y avait une droite delta, représentation graphique d'une fonction qui a x associé mx plus p, fonction affine donc, et une parabole p, représentation graphique d'une fonction de second degré qui a x associé à carré plus bx plus c. On peut noter d'une autre façon, d de x égale mx plus p, notation parenthésée, notation fléchée, et ici, disons, p de x égale ax carré plus bx plus c. Notation parenthésée, notation fléchée. Avant de passer au problème qui nous intéresse, qui est dans le titre. Essayons de voir quelle est vraiment l'équation de la droite delta. Remarquez que delta passe par deux points intéressants. Ce point B, ce point A. Le point A de coordonnées moins 7 demi et 0. A de coordonnées moins 7 demi et 0. Et B de coordonnées 0,3. Le coefficient directeur de la droite delta, ce fameux M, s'obtient en soustrayant les deux ordonnées, 3 moins 0, divisé par la différence des abscisses, 0 moins moins 7 demi. Différence des ordonnées, différence des abscisses, égale 3 sur 7 demi, égale 6 sur 7. Pour trouver maintenant l'ordonnée à l'origine, je rappelle qu'une droite s'écrit y égale m facteur de x moins x b par exemple, plus yb. xb, yb sont les coordonnées du point B. Donc ça nous donne y égale m 6 sur 7 facteur de x moins xb. 0, plus YB, 3. Bien sûr, j'aurais pu choisir à la place de XB, YB, XA et y, a. Mais remarquez que cette fraction serait fait un tout petit peu plus difficile. Et nous voilà l'équation de la droite, delta, Y égale 6 sur 7X plus 3. Quant à l'équation de la parabole, on peut remarquer par quel point elle passe. Par le point C, de coordonnées moins 1, 0. Le point B, coordonnées 0, 3. Le point D, coordonnées 7, 0. Le sommet, coordonnées 3 et 7, Marqué sur le graphique. On a beaucoup de conditions. Le fait que la parabole passe par C, ça ne fait que P de moins 1, égale 0. P de moins 1, égale 0. Autrement dit, l'image de moins 1 par la fonction P, c'est le nombre 0. Passe par B, P de 0 égale 3. Passe par D, P de 7 égale 0. Et ces trois conditions nous suffisent pour trouver ABC. Évidemment, P de 3 égale 7. C'est superflu. On remplace donc P de moins 1 ici, on obtient 0. Autrement dit, si je remplace X par moins 1, qu'est-ce que j'obtiens A fois moins 1 carré, ça fait A, plus B fois moins 1, moins B, plus C, égale 0. P de 0 égale 3, je remplace X par 0, 0, 0, 0, 0. j'obtiens uniquement C égale 3. Et puis, la troisième, P de 7 égale 0. Ça fait 49A plus 7B plus C égale 0. Système 3 équations, 3 inconnues, comme on a résolu au début de l'année. Sauf qu'il y a déjà un inconnu, connu, C égale 3, qu'on remplace dans les deux les équations qui restent. Et on trouve, vous pouvez vérifier, P de X égale moins 3 sur 7 x carré plus 18 sur 7x plus 3. A étant donc moins 3 sur 7 et B 18 sur 7. Maintenant qu'on a déterminé les deux expressions exactes, celle de la fonction d et celle de la fonction p, là ici la fonction p, ici c'est l'équation de la droite qui représente la fonction d, on peut continuer. À résoudre notre exercice. On note f, la fonction qui a x associe mx plus p sur ax carré plus bx plus c. mx plus p, ça vient de la première fonction, fonction affine. ax carré plus bx plus c, c'est celle-ci. Autrement dit, f de x est égal à 6 sur 7x plus 3 sur moins 3 sur 7x carré plus 18 sur 7x plus 3. Évidemment, ce p, qui est un nombre, en l'occurrence 3, n'a rien à voir avec la fonction p associé à la parabole du graphique. Maintenant, on veut répondre par vrai ou faux aux six questions suivantes. Première question. L'ensemble de définition de F, DF, est l'intervalle exclu moins 1, 7, exclu. Domaine de définition de F, F, c'est un quotient. Un quotient existe toujours sauf quand le dénominateur est nul. Et le dénominateur est nul, cela veut dire que la parabole coupe l'axe au x au point d'abscisse moins 1 et 7. Exactement, ces nombres moins 1 et 7 ne font pas partie du domaine de définition. Donc le fait, c'est que df, est égal à tout l'ensemble de réels moins les nombres moins 1 et 7. On doit exclure que ces deux nombres-là et pas tout le reste. Ici, le domaine exclut pas mal de nombres inférieurs à moins 1 ou supérieurs à 7. Donc, ça, c'est faux. Et c'était la première question. La deuxième question... L'équation f de x égale 0, a pour solution, moins 1, solution, moins 1 et 7. f de x égale 0. Un quotient est nul, si et seulement si le numérateur est nul. Bien sûr, tout en considérant et en étant sûr que le dénominateur n'est pas nul. Ce qu'on a vérifié la première question. Autrement dit, f de x égale 0 équivaut à 6 septième x plus 3 égale 0. Évidemment, ni moins 1 ne vérifie cette équation, ni 7. On remplace x par moins 1 et puis x par 7, et ça ne se vérifie pas. Du coup, les solutions sont ni moins 1, ni 7, et 2, est toujours faux, comme la première question. Troisième question. L'équation f de x égale 1 admet pour solution 0 et 4. f de x égale 1. f de x égale 1, ça veut dire que le numérateur va être égal au dénominateur. Le dénominateur, c'est d de x. Le dénominateur, c'est p de x. Autrement dit, d de x sur p de x égale 1. Ce qui veut dire que d de x égale p de x. Si je regarde le graphique, voir où d de x et p de x on la même valeur, et bien ici, la courbe rouge, la parabole, et la droite verte, la droite delta, se coupent en ces deux points d'abscisse 0 et 4. Donc les solutions sont bien 0 et 4, les deux points par lesquels passent et la courbe rouge et la droite verte. Troisième question, c'était, et c'est vrai. Quatrième question, f de x inférieur ou égal à 0 sur moins 7 demi moins 1 et sur 7 plus l'infini, ces deux intervalles. Voyons, voyons, f, c'est, je rappelle, le quotient de la fonction affine et de la fonction de second degré. On constate que pour x inférieur à moins c'est demi, les valeurs de D, le numérateur, sont négatives et les valeurs de P, le dénominateur, sont négatives. Nombre négatif divisé par nombre négatif, ça fait nombre positif. Donc jusque-là, pour x inférieur à moins c'est demi, f est positive. Et à partir de là, on constate que D prend des valeurs positives et P prend encore des valeurs négatives jusqu'ici. Autrement dit, entre moins demi et moins 1, entre moins 7,5 et moins 1, nombre positif divisé par nombre négatif, ça donne nombre négatif. Correct. Après moins 1, jusqu'ici, la fonction P est toujours positive. La fonction D aussi. Positif divisé par positif, ça fait positif. Donc f de x ne veut pas être négatif entre moins 1 et 7. Mais à partir de 7, c'est la même histoire qu'au début. Les valeurs de P sont négatives. Les valeurs de D restent toujours positives. Plus divisé par moins, ça fait moins. Donc, c'est tout à fait vrai. Évidemment, il faut éviter moins 1, il y a juste un petit détail ici, S7, parce que la parabole passe par ces deux points, la fonction P s'annule en moins 1, et 7 le dénominateur s'annule, donc euh, tout passe à la trappe. On pourrait corriger, bien sûr, en changeant d'inclus en exclus et d'inclus en exclus cité pour la quatrième question. La cinquième question, la courbe représentant temps temps f, je l'appelle cf, coupe les axes du repère au point a de coordonnées moins c demi 0 et b de coordonnées 1, 1. Autrement dit, ces deux points appartiendraient à la courbe cf. f de x égale ça. Alors on va voir f de Moins 7,5, on remplace, et le numérateur s'annule, égale 0. Donc, c'est bien, le point de coordonnée A, de coordonnée moins 7,5 et 0, appartient à la courbe. Et f de 0, égale, on remplace ici, et je trouve 3 sur 3, égale 1. On peut aussi raisonner sur le graphique, moins 7,5. Ça annule le numérateur. Et puis, euh, quand je remplace x par 0, on obtient les deux valeurs égales. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et voilà. Autrement dit, la question 5, la réponse est vraie. Dernière affirmation, la sixième. La courbe représentée ci-dessous, est-ce qu'elle représente la fonction f on vient de voir que f de moins 7 demi égale 0. <coughs> tout va bien. On vient de voir que f de 1 égale 0. Aussi, tout va bien. Mais dans la question 4, on savait que f de x est inférieur ou égal à 0. f de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 7 demi Moins 1 exclu. Moins demi moins 1 exclu. La fonction devait être négative et cette courbe représente le fait que f devait être positive à partir de x égale moins demi. Donc, dernière affirmation, elle est fausse. Quant à la vraie allure de la fonction f, une calculette graphique nous donne cette courbe-là. On peut constater ça change complètement de parabole ou de droite. On peut l'utiliser et l'analyser fin d'année en étudiant les dérivés. Il y a deux asymptotes. Les droites verticales desquelles la courbe s'approche, qui sont tracées verticalement ici sur la calculette. Et pour la dernière fois, dans cet exercice, de, de nouveau le graphe de la fonction f. Voilà ce qui arrive quand une parabole divise une droite.